Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons traiter l'exemple Praxinoscope. Alors qu'est-ce que c'est qu'un praxinoscope C'est un objet qui a été inventé en 1876 par Émile Reynaud et c'est un ancêtre de ce qu'on appelait un peu plus tard le cinématographe. Il s'agissait en fait d'un jouet optique qui donnait une illusion de mouvement par, euh, en permettant l'affichage de pictogrammes qui évoluaient, qui étaient en fait des dessins qu'on faisait euh, évoluer. Donc on avait toute la mécanique pour faire euh, du cinéma, euh, mais avant bien évidemment euh, de faire du véritable cinéma, vous avez ici un exemple d'un théâtre optique euh, qui euh, faisait fureur à cette époque-là à Paris. Bon, L'objectif de l'exercice que j'ai appelé praxinoscope, c'est tout simplement de faire tourner une roue. On va pouvoir démarrer et arrêter la roue et jouer sur plusieurs vitesses de rotation, sachant que la rotation sera définie par en fait, un mouvement qui sera fait sous forme d'un rappel régulier à des fréquences qui seront euh, spécifiées. Essayons euh, sur d'autres applications. Vous voyez que l'icône, c'est un praxinoscope de salon, quelque chose qu'on pouvait acheter à euh, des enfants ou à des adultes. C'était d'ailleurs des adultes plutôt parce que je crois que c'est un objet qui coûtait cher. Et donc ici j'ai un bouton démarrer qui me permet de faire euh, exécuter ma roue donc avec un rafraîchissement ici de 10 Hz. Ici de 50, donc vous voyez que la roue tourne plus vite. Bon il y a un petit effet euh, au niveau euh, de l'affichage Airplay et là c'est encore plus rapide. Vous voyez et puis ici si je l'arrête, ici je change encore la fréquence. Vous voyez, ça démarre rapidement. Ici, je mets la fréquence, ça démarre à la bonne fréquence. Et euh, voilà, je peux quitter mon application. Regardons le code source correspondant. Donc ici, euh, je tout mis dans euh, le View Controller pour faire simple. Euh, et vous avez eh bien, une image qui est la roue que l'on va faire bouger. Le bouton qui va permettre d'arrêter et démarrer la roue. Savoir si la roue tourne et puis le segmenté de contrôle qui me permet de sélectionner différentes fréquences. Un timer, alors je vous rappelle que ici ce timer, c'est un optional, donc il est initialisé à nil par défaut, puisque je le créerai dès que j'en aurai besoin. Et puis ici, eh bien un angle que j'initialise à 0. Regardons euh, le view c'est archi classique. Je positionne le titre du bouton, je positionne les frames des différents éléments qui composent euh, ma vue. Euh, je définis ici que la fréquence sélectionnée par défaut, c'est la première. Puis ensuite, euh, j'appelle le super, j'ajoute euh, les vues euh, sous une vue que j'ai créée avec des paramètres par défaut et simplement un fond en blanc. Et ici, je fais les deux add target. Le add target pour le bouton, et puis le had target pour euh, le segmenter de contrôle et puis euh, ben voilà c'est tout euh, archi classique. Voici euh, l'action associée au bouton donc euh, si euh, elle tourne et positionnée à TRUE et eh bien euh, je vais tout arrêter et je vais dire que le bouton est positionné à démarrer sinon je démarre tout et euh, je dis que le bouton s'appelle arrêter et je crée un timer. Alors vous voyez ce qui se passe c'est que ici je fais un t, point interrogation, invalidate, et ensuite je fais un t égale nil. Si par hasard t valait déjà euh, nil, c'est pas grave, parce que ici j'ai le point d'interrogation qui fait que du coup, si j'ai un chemin avec nil, eh bien, euh, il plante pas. C'est comme parler à un fantôme en objectif C. Donc il n'y a pas de souci. Et puis ici, reset timer, c'est une primitive qu'on va voir un peu plus loin, dont vous, vous doutez qu'elle va positionner, bien évidemment, le timer. Maintenant, euh, action selector, ce que je fais, c'est que je refais un reset timer. Pourquoi Parce que le reset timer va probablement prendre en compte la valeur courante sélectionnée euh, au niveau du euh, segmented control. C'est-à-dire que c'est là que je saurais euh, me préoccuper euh, de l'intervalle que je dois mettre en fonction de la vitesse de rotation de ma roue. Donc Reset Timer, vous voyez que ici j'ai un intervalle que j'ai mis à 0 et en fonction de la valeur de Selected Segment Index dans mon euh, SegmentedControl eh bien je choisis 0.1 10 Hz, 0.02 50 Hz ou 0.01 100 Hz. Et puis ça alors en fait euh, avec un étudiant on l'a découvert euh, pendant l'ETP, euh, c'est l'instruction vide. Et donc c'est parfaitement licite, c'est sympa comme façon de le planter. Euh, ensuite, ben, une fois que j'ai sélectionné ça, je ne sais pas si j'ai un timer ou pas. Mais encore une fois je m'en moque parce que euh, j'ai ici l'optional et donc ça ne plante pas. Donc j'invalide le timer qui existait, s'il existe, s'il n'existe pas, je ne fais rien. Je le remets ici à nil, ce n'est pas forcément nécessaire parce que après je vais le positionner et je vous ai donné ici j'ai gardé dans mon source deux manières de construire euh, le timer. Euh, celle que j'ai présentée dans une autre séquence, où en fait je fais timer.schedule, timer, time interval, euh, en donnant l'intervalle, en spécifiant qui est euh, celui à appeler et la méthode à appeler, qui est faire tourner, qu'on va voir plus tard. Je peux passer des informations supplémentaires, mais là j'en ai pas, et je dis que c'est répétitif. Et puis, il y a une autre technique qui est absolument équivalente, euh, et je vous la donne plus pour information. Euh, mais là, vous voyez que la différence ici, c'est que je passe un bloc à exécuter en paramètres. Alors ce bloc, dans les deux cas, il fait appel à la même méthode, hein, c'est tout, mais c'est juste pour vous montrer deux manières de lancer un timer. Et puis j'ai la fameuse fonction faire tourner que j'ai ici qui va simplement déplacer l'angle eh euh, d'un dixième euh, de circonférence de euh, mon cercle euh, à chaque fois qu'il est déclenché. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que la vitesse de rotation de la roue va dépendre en fait de la fréquence à laquelle vous allez appeler cette méthode tourner. Ben voilà, mécanisme sympa, utile toujours aller regarder dans le fantastique manual que vous voyez là. Alors encore une fois, je vous ai dit dans une séquence passée, je crois, que lorsque l'application euh, passait en arrière-plan, eh bien les timers étaient suspendus. On pourrait se poser la question de supprimer le timer en arrière-plan. Ce n'est pas évident. Mais je vous rappelle qu'en en fait, il est interrompu dans ce mode spécifique, mais il se redéclenchera. Donc ça dépend en fait. Si vous souhaitez que la mise en arrière-plan de l'application eh interrompe le calcul ou interrompe euh, l'action du timer, dans ce cas-là vous avez intérêt à le supprimer, sinon vous n'avez pas intérêt à le faire, euh, le système finalement sait bien gérer la suspension du timer. Mais si vous voulez faire un comptage par exemple, et que vous voulez continuer à compter du temps, alors que, le timer est, alors que votre application pardon, est en arrière-plan ce n'est pas la bonne manière de faire. Il faut que vous utilisiez plutôt un NSDAT et que vous preniez lorsque l'application reviendra en avant-plan le NSDAT au moment où elle reprend l'avant-plan pour remettre à jour la valeur par exemple d'un chronomètre. C'est comme ça que vous avez intérêt à procéder. Je vous remercie de votre attention à bientôt.